En fait, euh, est vraiment raisonnée, c'est-à-dire qu'elle enfin, porte sur trois axes. Un premier axe, parce que c'est vraiment notre volonté, et après six mois de réflexion, on veut vraiment s'orienter là-dessus. Le premier axe, c'est vraiment euh, de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, et positionner vraiment Sarah au sein de ses territoires, comme je l'ai dit précédemment, et avec les spécificités vraiment régionales, euh, et vraiment s'ancrer là-dessus, avec de gros enjeux, et on le vit en ce moment, niveau des métiers d'aujourd'hui et des demain par exemple euh, le deuxième axe bien évidemment c'est le cœur de métier le cœur de métier de sarah hein, qui est depuis 51 ans de fournir des produits pétroliers sur les trois territoires euh, et ça on souhaite le demeurer et avec de nombreuses vertus mais on aura l'occasion d'en rediscuter très certainement et le troisième axe bien évidemment pour compenser on va pas se leurrer on assiste à une décroissance de la consommation des produits pétroliers, il faut bien les remplacer par quelque chose, ou trouver d'autres moyens de, de, de, de circuler ou de consommer et on est là pour aider, et pour travailler justement au niveau des territoires, avec la connaissance des territoires, sur les besoins les besoins de, de demain et comme on l'a écrit derrière nous demain c'est 2030 et 2030 c'est maintenant si on veut commencer à positionner certaines choses il ne faut pas attendre 2030 pour se dire ah bah tiens maintenant qu'est-ce qu'on fait Donc Sarah étant dans cette dynamique Sarah, cette dynamique a été initiée par Philippe Guy, donc mon prédécesseur, dès 2015, qui a eu cette vision hein, de commencer à réfléchir là-dessus. Euh, ce que nous souhaitons apporter maintenant, après le temps de la réflexion, et on continue à se donner le droit de réfléchir, et de, réfléchir de tous azimuts, c'est maintenant, après avoir dit ce qu'on faisait, ben, on va commencer à faire ce qu'on dit. Voilà. 2022, en tout cas, ce qu'on constate sur l'évolution des cotations euh, des marchés du prix du baril, c'est que le prix du baril augmente de nouveau, revient à une situation à peu près de novembre. Euh, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on entend et ce qu'on voit par exemple des services de l'État dans l'Hexagone, c'est qu'ils prévoient que les prix, resteront, les prix du baril resteront relativement élevés. Ce que l'on peut faire encore une fois au niveau de Sarah, ben Sarah, de toute façon est lié et à des prix fixes, encore une fois, et Sarah peut contribuer dans la, chienne, dans la chaîne, encore une fois, des, qui, qui contribue au prix final de, de la logistique, à faciliter, à discuter et à essayer de trouver des solutions, encore une fois, qui soient acceptables. Euh, mais c'est tous ensemble qu'on doit le faire. Il n'y a pas de, de côté magique ou d'aspect magique qui permettra à Sarah de baisser de 20 centimes. C'est pas carbone. Sarah, c'est 3 centimes plus 20 centimes. Le, le décret Lurel nous aide, au contraire. Le décret Lurel permet, et c'est un, une approche vertueuse, encore une fois, je le dis, euh, le, le décret Lurel permet de minimiser les coûts euh, sortis et pour les territoires. Parce qu'encore une fois, vous ne verrez plus de marge variable euh, Sortie Sarah. Je rappelle que de 2015 à 2020, euh, il y a eu environ 58 millions d'euros qui ont été rendus à la, à la population euh, guadeloupéenne, martiniquaise et guyanaise euh, grâce à ce, à ce plan vertueux. Nous avons bien entendu, parce qu'on bon, on essaie de trouver des solutions qui soient acceptables pour les territoires, donc on a tenté, on a fait des tests au niveau avec les produits qui sortaient de la raffinerie également, pour voir de quelle manière on pourrait aider et pourrait rendre les choses encore une fois plus vertueuses et mieux marché. Mais aujourd'hui, euh, ne nous leurrons pas, on ne construit plus de raffinerie dans le monde. Euh, la solution, elle n'est pas là. Maintenant, si, si le Suriname, par le biais de subventions étatiques, Modifier ces installations et permettre de rendre encore une fois un produit de qualité de quant en quantité et de façon stable parce qu'il faut bien ces trois éléments et qu'il soit capable de fournir également du kérosène pour l'aviation et du fuel pour les bateaux. Alors, on le considérera également, mais on ne le prend pas comme une, comme une, comme une menace ou comme, comme un aspect compétitif. Encore une fois, l'objectif c'est de trouver les prix les plus acceptables. Encore une fois, dans ce, dans ce monde où encore le, le prix du baril, si le prix du baril monte pour Sarah, ils monte également au Suriname. Ce sont des cotations internationales. Merci.